En Thaïlande, quels sont les sites touristiques intéressants Il y en a plusieurs. Lesquels Il y a le temple du Bouddha d'Emeraude, l'île Pipi, le marché flottant, etc.